Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Cette année, donc ça va être une journée aussi où on va beaucoup parler. Il y aura des spécialistes, il y aura plein de personnes. Et c'est sur la vie privée. Oui, c'est ça que je parle de la vie privée. Il ne faut pas trop s'en mêler des fois. Euh, Alors, euh, et il y en a un qui en s'en mêlent. Le... C'est ça. Alors, ça va pas. Ça ouais. va pas ouais. non, non va plus, non difficultés que moi j'ai fait, grâce aux amis, voilà. Les amis c'est très important. S'il n'y avait pas eu mes amis, j'aurais vraiment déprimé. C'est vrai, c'est vrai. quest ce qu'on peut plus dire à son ami, à ses amis Il y a des vrais amis et des faux amis. C'est le temps qui fait l'amitié Je pense que oui. Oh oui, c'est ça, c'est le temps. Et oui. ce qu'on partage avec l'amitié, qu'est-ce qu'on partage de plus qu'on ne partage pas avec les autres eh bien, il y a des choses qu'on va plus dire à un très bon ami qu'à une connaissance, par exemple. Moi, j'ai eu un super bon ami hein, qui a, que j'ai connu depuis très très très longtemps, depuis 10 ans. Il, est, il a eu travaillé aussi à des actes de l'Ontier où il nous a quittés. Et bien, cet ami là bien, il y a des choses bien, que je ne savais pas de lui. Parce que c'est son jardin secret. Un ami n'est pas obligé de tout dire. Chaque et personne euh, a ouais. son point secret, voilà. voilà. Il y a des ouais. choses qu'on peut dire et d'autres choses pas. Voilà, il faut savoir... Euh, de... C'est rassurant de se dire qu'on peut garder quelque chose pour soi ouais, ouais, donc, a Ça a, des, vous inquiète il, il y a aussi euh, d'autres euh, moyens pas, euh, pour pouvoir en parler, parler par aussi. Par il ouais, y, y a des gens qui sont payés pour ça aussi ou Oui, ça des cicatres. Ouais, ouais. Pareil. Oui, pareil, bah, oui, il y en a un, mon pote. J'appelle déjà mon pote, c'est qui m'a soigné le sûr. Mais oui, c'est un psychiatre. Hein. Et est-ce que vous pouvez lui parler de tout au docteur À votre psychiatre pas ah, Ça dépend quoi Ça dépend oui. des questions. Oui. Il y a des questions, quand c'est trop personnel. Il y a des questions que je suis ne faut pas lui dire, je ne dis pas. Ah non Il y a des choses où je, où je parle pas aux psychologues ou aux non. psychiatres et que j'en parle que... encore en famille et aussi ah. pas, et pas aux amis aussi. Plus la que la ça famille Parce que ça concerne encore la famille. D'accord il y a des choses que le, le, le psychiatre, je n'ai pas envie ah bah... de lui dire, j'ai pas envie d'aborder les sujets. Oui, mais euh, je peux parler, tu euh, dis en famille, si tu n'as pas de famille, moi, j'en les pas. Moi. Oui, oui, là, ah, ah, ah, ah, ah. voilà, c'est ça le truc. Voilà, voilà, bah, euh... voilà le problème, ah, ah, ah. Là. Au foyer, c'est vrai qu'il mmh. y a beaucoup de parties collectives. Vous mangez ensemble, vous mmh. passez beaucoup de temps ensemble. Mmh. Donc, souvent, moi, vous travaillez aussi ensemble, vous êtes, euh, voilà, vous êtes au bus encore mmh. ensemble. Comment est-ce que vous arrivez à avoir des moments personnels Comment, comment est-ce que vous le ressentez ça Comment est-ce que vous le vivez Comment ça s'organise Est-ce que vous arrivez à avoir des moments à vous ah, bon. ah Oui, mais bon, ah, bon, oui, dans bon, les au foyer où je suis avec un groupe de copains pour déjeuner, pour faire des ah. activités tout ça. Je respecte mon choix d'être seul quand j'ai besoin d'être seul. Mais des fois dans ma chambre ou au soleil, tranquille, en train de fumer ou pas, tranquille, on met sur moi, tranquille, moi je suis dimité, et on dit que la chambre que je paye, si moi que la paye, je dois recevoir qui je veux. Personne ne peut y entrer sans autorisation, de mon intimité et respecté. Je peux recevoir ma petite amie dans ma chambre, Personne ne nous dérange, on fait ma quand je fais la fête. Quand quelqu'un vient de voir, il tape la porte, c'est moi le seul temps de préparer pour ouvrir la porte. L'intimité reste partie. Moi je me souviens, David, que vous tu, tu avez déjà parlé. Tu vite, je peux en parler. Okay. Vous voyez ce que je veux dire hein? Ah, C'est une fois en tout cas au foyer. Ah oui, une fois, il vient qui vient frapper à, à la campagne. Mm -hmm. Ils sans frapper de l'appartement, de deux fois. Ils sans frapper Oui. Et. Vous leur dites ça quand ils rentrent sans frapper Non. C'est pas normal. Vous leur dites pas Vous n'osez pas vous leur dire Ah. Voilà. Ça vous a gêné Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui Ah non. On est chez nous Non, c'est une atteinte à la vitrine, d'accord. Oui. Moi je vais venir chez vous à la maison, je vais regarder. Ouais, je n'ai pas, ouais, pas d'accord. <rire> <rire> pourquoi, pourquoi vous avez l'impression de ne pas avoir une vie privée, d'avoir euh. une intimité euh, euh, ah. Parce que les éducs ne sont ah. pas tranquilles. Voilà je n'ai pas entendu parler. Les éducs ne sont pas tranquilles. ça oui. Qu'est-ce qu'ils qu font pour ne pas vous laisser tranquille eh ouais. Comment ça se passe Est-ce qu'ils vous posent trop de questions Oui, un peu trop. On... Parce qu'elle a un appartement et elle peut faire des repas. Et ils ne veulent pas. Ils ont dit qu'il faut faire des repas de 12 pour déménager. Voilà. Pour que je parle avec Non, je les écoute, je les écoute pas. Non. non, mais ils ont pas décidé ont à ta place. place hein. Tu un couple, tu un couple. Moi. Ça vous révolte ça, allez, là Ah non, non. Si je suis jeune, il m'a dit, il m'a Non, mais moi, il me dit, je pas très bien, il le sait. Oui. Mais qu'un éducateur puisse choisir ah, si un euh, couple peut dormir ensemble ou pas Non, non, c'est pas normal. C'est. C'est. Qu'ils trop de pouvoir, qui n'ont pas. Voilà, va je ensemble comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, vous êtes tous les deux au foyer, dans le même foyer. Oui, dans le même foyer, il y a des appartements. Des appartements différents. Voilà. Eux, ils sont sénéphiles, et moi, je suis avec un petit colocataire. D'accord. Et ce qui veut dire que si Coralie veut venir dormir avec Cédric... Il faut qu'elle fasse un projet. Faut il faut qu'elle fasse un projet, mais que le week-end. Aujourd'hui, si vous avez envie de dormir avec Cédric, vous n'avez pas le droit. La semaine, non. Parce que, qu'est-ce qu'il utilise qu qu la... Parce qu'on a un colocataire, Oui. un petit colocataire... Qui est là la semaine. Voilà, et qui dit qu'il est là nous. Okay. Il disait que les éducateurs disent que Pierre les amis. Ah. Et quand nous on a parlé avec lui, il me dit non, ça lui le même parce qu'elle voit là. Il y avait deux chambres séparées Oui. Et il nous a avec une cuisine. Donc vous dépendez du, du colocataire. Voilà. C'est la première fois que mon mari. C'est ah bon. ah bon. euh, timide un peu. Avec, avec Christine Ouais. Ah vous m'invitez Avec Christine. Avec Christine. Ah, trop, ouais. Au début, votre famille. Pas trop. Ouais. Il donc, ils étaient dans le refus ouais, Peut-être pour vous, vous protéger Je sais pas. Et trop vous protéger ouais, ouais. Je sais pas. Il va d'avis. d'avis. vie. La vie, c'est quand Le cas de cet je me marie. Tu Je lui dirai des mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Toutes les excuses que l'on donne Sont comme les baisers Keep yeah. yeah. on.